<rire> une crêpe, une, autre, une autre, très très grande histoire d'amour ah, hey Yerdane, bonjour. Je, je me présente. Moi, c'est anne demain dans le jargon des climatologues, hein, on pourrait dire hein, que je suis une sorte d'air glaciaire hein, de, de l'amour. Hein. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, eh bien je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un speed dating hein, qu'on aurait proposé à un hein, et au cours duquel, évidemment, personne n'a jamais <rire> le temps de conclure, hein, ce qui est un peu dommage. Hein, bref, je, je suis célibataire, sache hein, comme du pain pas mais ravi hein, de, de vous. Quoi. Et d'autant plus ravi hein, que, bah, que même si physiquement, hein, de, de ce petit ascendant footballeur senior de, de troisième division, hein, que vous donne aussi bien bah, votre coupe de cheveux à la Chris Waddell, hein, que, que votre sourire hein, de, de fumeur de gita de sans filtres. Eh et bien, vous êtes du coup hein, une sorte de mix hein, entre la version aussi jeune que Nicolas hein, de, de cet acteur et, et collègue du MOUV, hein, qui, qui est le sympathique et probablement souvent imbibé, Jackie Berroyer hein, et la version aussi chétive qu'un télo hein, de, de cet entraîneur de, de natation, hein. célèbre aussi bien pour son cheveu sur la langue hein, que, que pour son franc-parler, qui est le sympathique et néanmoins bourrin Philippe Lillard. Et bien, malgré ce, ce petit look de, de touriste allemand, hein, que, ben, que toute femme sexuellement rassasiée hein, qualifierait probablement, à juste titre et d'ailleurs, de, de rédhibitoire, et bien, et bien malgré ça, c'est ben, quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de pouvoir rencontré un écrivain de talent hein, qui, bah, qui après être tombé dans la marmite de, de la science-fiction dès son plus jeune âge, hein, grâce à, à la collection impressionnante de, de son père, eh bien, eh bien, a réussi l'exploit en l'espace de 23 ans hein, de devenir en France une sorte de Philippe Cadic hein, de, de proximité, jusqu'après avoir <rire> publié hein, pas moins d'une vingtaine de romans hein, de, de science-fiction et autres thrillers hein, dont, dont le célèbre et multi-récompensé Transparence, hein, dont les droits cinématographiques ont, ont d'ailleurs été rachetés hein, par, par ce vieux Jean-Jacques Hano, hein, à qui l'on doit notamment le, le chef-d'oeuvre, hein, sa, sa majesté minore, hein, son directement en, en DVD. Eh bien, bien, vous revenez aujourd'hui hein, avec un nouveau thriller intitulé Rainbow Warriors. C'est hein, un livre formidable hein, qui, avouons-le, hein, ne, ne figurera probablement jamais hein, dans, dans la bibliothèque hein, de, de cette bonne vieilleurée hein, de, de Christine Boutin, hein, dans le sens où il raconte l'histoire hein, d'un général récemment retraité, hein, qui, moi, qui est aidé hein, par une armée de, de 10 000 soldats, exclusivement composé de, de ces fervents défenseurs hein, du, du mariage pour tous, hein, que ce les folles du dindo, allez, les affolés de, de la boîte à benko et autres, Dan, et bien, bien décidait de, de renverser le, le vilain dictateur hein, d'un état africain hein, pour y restaurer la, la démocratie. Hein. Bref, un noble combat hein, contre les bamboulas, hein, comme on dit, au Front National hein, qui, d'une bon, qu certaine manière, rapproche votre héros de, de mon père, en fait, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé à Amarini, un véritable berceau de, de la flamette tricolore pour un père hein, qui a sa qualité de, de CRS. Hein, là, elle a toujours eu tendance à broyer du noir, comme on dit. Hein, <rire> aussi bien dans, dans le cadre de ses fonctions hein, que, mais que les soirées hein, de, de des fêtes de loi Eh bien, eh bien je, je peux vous dire hein, qu'à l'aide de, de sa déblayeuse, hein, comme il aime à, à surnommer son humeur, et bien, et bien quoi, hein, que, que face aux, aux Robots Warriors hein, qu'il affronte chaque 1er mai avec ses amis de retournement du je peux vous dire qu'au nom de la France, mon père a, il a se renversé plus, plus d'un État africain. Vous voyez ce que je veux dire. Hein, et en parlant de, de faire un strike, justement, et sachez que si, si le fervent opposant à la loi Adopi qui est en vous n'a pas peur, le, le temps du une soirée, hein, depuis, hein, en toute impunité, une base de données aussi libre d'accès hein, que, que probablement verrouillée. Et eh bien, hein, autant vous dire hein, que, que la pirate de l'amour qui est en moi hein, sera absolument ravi l'idée hein, de pouvoir pomper les données de, de votre disque divertisseur, <rire> votre métaphore un peu volé-volé, j'en <rire> Sur ces petites <rire> confidences à <rire> hein, ben, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. En attendant, hein, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai hum. tenter ma chance du côté de Fukushima, hein, où <rire> le troisième fuite d'eau radioactive hein, vient, vient d'être constatée. Hein, donc, si comme moi, là. la nappe fréatique de l'amour qui est en vous, on a qu'elle soit finalement, de pouvoir enfin être irradieux de bonheur, n'hésitez mm -hmm. pas à nous rejoindre. Bravo C'est beau, c'est tendre, c'est mignon, c'est actuel. Bravo. La Morinade sur le Move avec Daniel Morin et Julia Foyce.